accessing public services for most people is often taken for granted but for eric grassian 57 accessibility for all users has been his personal mission for more than two decades <laughs> Pour les jeunes de l'homme, on disait « mais c'est vrai !» J'ai contacté aussi les CSS, les trains, les CSS à garde, en disant que les toilettes étaient résidantes pour moi, pour les autres. Ça veut dire que les toilettes, où j'étais trop petite, rien à rentrer, j'étais en train de la porte. The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities estimates that of the 6.25 billion people predicted to be living in urban areas by 2050, an estimated 15%, or 937 million, will be persons with disabilities. <laughs> Dans les monde. Dans dans dans dans Lack of accessibility contributes greatly to the marginalization of persons with disabilities and results in disproportionate rates of poverty and exclusion. According to the UN Convention, on the Rights of Persons with Disabilities. I like to see, everywhere. the like to see, I like to see, I like to see. People, are very much They are very much more, when we see. happy, we with for a one hour, two hours, <laughs> or three hours, depends. Avec moi, ils te rendent compte. Ils je rendent, compte. de travail. De vendre des en Ils de de To be seen is very important for persons with disabilities, as it is for any other person around the world. Unfortunately, people with disabilities have been excluded from community living and from being part of society for too long and the consequence of this is that people have no direct experience of what is to be a person with disability and how persons with disabilities can contribute to enriching everybody's life. Moi j'étais dans les zones et les personnes comme moi, ils ont peur de se montrer. Ils ont peur d'aller de côté loin. Ils ont peur, dès que y a trop il y a les parents qui sont derrière, là plus tard, où ils sont allés les foyers, avec les téléphones qui jouent leur dos. Bon maintenant, il y a beaucoup de personnes à mon identité qui se donnent C'est bien, c'est bien, c'est tracé. C'est tracé dès que les gens se tracés tout à peu des années after a near fatal accident in 1989 eric grassian woke up after two months in a coma to life confined to a wheelchair de à qui dedans à la du tapis la voiture, c'est pareil. On a retrouver la personne. On a retrouvé la voiture, on a la personne. la voiture voilà. J'étais deux ans en et deux mois de Canada. Allez, les comme vous voyez aujourd'hui. A former professional ice hockey player, his life was literally turned upside down but his passion for hockey never wanes. Persons with disabilities face higher exclusion from housing, both public and private, than others. Data from 32 countries in Europe show that 4.7% of persons with disabilities experience severe housing deprivation compared to 4.1% of other people surveyed. Participation is key for changing attitudes around persons with disabilities and what needs to be particularly um, supported is that people with disabilities can be part of societies on an equal basis with others.